What's up gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour la vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis on est sur k V2, les meilleurs serveurs P&B faction de la planète Terre les amis et aujourd'hui une vidéo très très très intéressante parce que Vu qu'on a eu l'ouverture hier, je me suis dit que j'allais vous présenter euh, quelques nouveautés, quelques trucs peut-être que vous connaissez pas à Cofaction. Et puis, dans le fond, une présentation complète, mais vraiment complète. Comme ça, si vous êtes un joueur du serveur ou vous connaissez pas encore le serveur, vous allez pouvoir savoir tout de A à Z. Après cette vidéo-là, les amis, je vais juste vous signaler que je vais être en live sur ce qu'est le PVP. Euh, là, vous allez me dire, « Oui, ma c'est ton serveur, tu vas en live sur SkillPP. » Je vais être en live sur SkillPP pour terminer mon objectif de 1 million. Je vais faire aussi ma dernière vidéo sur SkillPP, sûrement. Et puis, après ça, on verra qu'est-ce qu'on fait. Mais euh, je vais sûrement venir sur Cofaction pour faire tirer des trucs. Donc, si vous avez envie de voir un bon live, euh, euh, ça va démarrer dans quelques heures après cette vidéo aussi. Donc, euh, commençons maintenant. Qu'est-ce que, qu que Cofaction et, comme exemple, euh, c'était un serveur qu'on a ouvert en 2015 avec Knuckles, euh, mais qu'on s'est disputé à l'époque et on avait décidé de fermer le serveur. J'avais décidé d'ouvrir un serveur à côté qui s'appelait iFactions pendant le temps. J'ai décidé d'ouvrir iFactions. Alors, iFactions, c'était quoi comme concept C'était un serveur de points. Donc, en gros, le but, c'était de fermer les émeraudes, comme vous avez pu vous allez pouvoir le remarquer ici au spawn. Vous deviez fermer le coal, de, le charbon, les minerais, etc., pour obtenir des points. Avec les points, vous les ensuite les mettre au classement et la faction la plus riche gagnait de l'argent Paypal, à la fin des versions sur mon serveur. Sur faction c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire C'est qu'il y a des gens qui ont euh, un grade champion. Quand les gagnants gagnent un grade champion. Il n'y a aucun champion de. Oui, il y a un, connect... un champion de connecté. Donc champion. Il a un grade durant toute la version qui est le meilleur grade du serveur. Donc euh, c'est le grade élite durant toute la version. Donc les 15 membres de la faction gagnante gagnent. Euh, voilà. Les. Euh... Le grade, quoi. Les 15 membres gagnent le grade et des points, ils gagnent 100 euros de points boutique. La deuxième faction, 85 euros de points boutique. Et la troisième faction, 50 euros de points boutique. Donc, ensuite, le chef de la faction reçoit les points boutique et ensuite, il se les partage. Sinon, il y a plusieurs trucs aussi intéressants. Vu que c'est un farm to win, vous avez euh, un système d'économie. Donc, l'économie, c'est très difficile à se faire de l'argent sur le serveur. Quand vous avez, comme vous voyez ici, 30 000, c'est vraiment le meilleur, meilleur du serveur. Et le serveur est ouvert depuis 24 heures. Donc, on peut voir que c'est vraiment difficile de se faire de l'argent. Avec cela ensuite vous pouvez acheter des spawners, des tags, de la, des disques de musique spéciaux Qui vont être bientôt disponibles, pour l'instant ils ne le sont pas Les kits, vous pouvez aussi acheter des items pour pvp Donc on peut voir ici des items, c'est euh, des pomchis, des trucs comme ça, voilà quoi Ensuite on a aussi les items normal Donc les pistons qui sont beaucoup chers à obtenir Parce qu'il faut éviter le plus possible les lags Donc les pistons c'est cher à obtenir Et si que les hoopers et les endorchestres vu qu'ils sont incraftables Et bien sûr les œufs de creeper, ça vous le savez C'est déjà assez rare à obtenir Donc voilà vous avez tous les items que vous avez besoin d'acheter Il n'y a pas vraiment de, euh, de shop Où ce que vous pouvez tout acheter Les grandes qui vont être bientôt disponibles Donc vous allez pouvoir peut-être acheter un grade pour 100 000$ Quelque chose comme ça on va vraiment euh, faire quelque chose d'intéressant Ensuite on a euh, les points boutiques Donc vous pouvez acheter des points boutiques à partir du in-game C'est pas encore disponible comme vous voyez mais ça va être disponible dans quelques jours le développeur il va terminer le plugin etc. Euh, les levels vous pouvez acheter des niveaux donc vous pouvez acheter entre 10 à euh, 100 niveaux donc ça coûte cher mais si jamais vous avez la flemme de farmer. Vous pouvez acheter acheter la tête de vos youtubeurs favoris par exemple ma tête, celle de Keroz, KitKat, District etc. Donc si c'est plutôt intéressant ça c'est un petit avantage. Les petits blocs vous pouvez acheter des blocs de glace, vous pouvez acheter du bois, de la netherrack, de nether brick des packet ice, glowstone et sous le sous c'est très cher parce que justement vous savez c'est il faut farmer la sous et la sous comme vous voyez ici, ça vous donne beaucoup d'argent Donc c'est un investissement à faire Mais voilà, ensuite on a euh, les prix de vente Ici, on va augmenter les prix de vente Je crois, vu que c'est un peu trop ch un peu trop bas Mais on va pas augmenter de beaucoup Ensuite je vous ai parlé un peu du principe du serveur. Ensuite, on a quelques trucs intéressants. On a un système d'enchères que vous-même les joueurs, vous pouvez gérer. Donc, comme on peut voir en ce moment, moi, j'ai mis un enchère. Donc, j'ai mis, euh, mis mon item en vente. Il faut faire, pour mettre un item en vente, faut faire enchère ad. Par exemple, vous avez un item que vous n'avez plus trop envie d'avoir. Vous pouvez le mettre là-dedans. Et là, comme vous voyez, le prix en ce moment est de 2500. Et euh, à chaque. Euh, à chaque 30 minutes, l'enchère se termine. Donc on peut augmenter l'enchère ou on peut. Euh.. Désolé, je suis fatigué, il est genre 2 heures du matin. Donc, euh, voilà. On peut augmenter de 2000, euh, de 500, ou on peut augmenter de 2000. Donc, vous, vous cliquez sur le bouton que vous voulez. Moi, je peux pas, vu que c'est, j'ai pas assez d'argent. Euh, j'ai mis un enchère, euh, pour une euh, volcanite/slash euh, enchère. Je vais juste les signaler aux joueurs comme ça, tu vais pouvoir vous montrer en temps réel comment ça fonctionne. Comme on peut voir, euh, le dernier enchisseur, c'est tiré du bot Taylor et peut-être qu'il y aura un autre qui va enchérir. On peut voir c'est Witherer enchérie à 3 à 3000, et dans 20 minutes, si Wither gagne, ben c'est Wither qui va l'avoir, dans 20 minutes, la dernière personne qui enchère dessus gagne, donc c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas de sortie principale, je vois une question ici dans le chat, il n'y a pas de sortie principale, mais aux sorties PVP, les amis, euh, on vous propose quelques petits trucs intéressants. Donc vous pouvez vous téléporter jusqu'à 10 000, vous n'avez pas marché toute la map, ça c'est intéressant, ou vous pouvez diminuer à la coordonnée que vous voulez. Vous avez aussi un Air Warp, euh, attends, c'est Air Warp je crois... Ah, ils les ont enlevés, vu que vous pouviez vous téléporter automatiquement. Je crois que c'est pour ça qu'ils les ont enlevés. Sinon, vous avez euh, les Warp ici. Vous avez aussi les items pour P.P., Under Chest, Table de Craft, ainsi de suite. Donc, on a aussi d'autres trucs intéressants sur le serveur. On a un système de spawner euh, plutôt cool. Donc, pour cette version-ci, quand vous achetez un spawner, vous ne l'avez pas dans votre inventaire, vous l'avez dans un menu. Donc, vous avez un menu et ensuite, avec le menu, vous pouvez taper par exemple par terre et ça va vous donner euh, le truc. Si vous êtes en game mode 0, euh, comme vous, vous pouvez upgrade aussi votre spawner. Donc, au niveau 2, il va spawner comme si c'était 2 spawners. Niveau 3, comme si c'était 3 spawners. 4, comme si c'était 4 spawners. Et 5, comme c'était 5 spawners. Vous pouvez aussi remettre à 0 si ça coûte rien. Mais pour acheter chaque niveau, ça coûte de l'argent. Ensuite, si vous voulez récupérer votre spawner, vous devez le miner. À la main, donc c'est plutôt long, les amis, mais vous devez le miner à la main. Si après ça, si vous êtes en game mode, les amis, ben, comme moi, ça va plus vite et il se retourne directement dans votre menu de spawner. Ensuite, on peut visionner aussi vos menus de spawner. Donc, par exemple, je vais pas, euh, je vais pas, euh, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un spawner. Euh, on peut voir, il n'y a aucun spawner. Mais je pourrais voir les coordonnées de votre spawner, etc. Si jamais vous avez un problème, vous faites trahir ou quelqu'un vous vole votre compte, il va poser le spawner quelque part. Bref, dans tous les cas, on a un, un menu pour vous aider à gérer tout ça. Ensuite, on a le slot. Donc, je vais me diriger euh, dans le casino. Donc, vous avez un warp casino. Au casino, vous avez plusieurs trucs. Donc, vous avez le barmaid qui vous propose une potion test pour l'instant. Puisqu'on n'a pas encore euh, de l'économie. On ne sait pas encore l'économie. Mais pour l'instant, c'est 1000$. Donc, c'est super gère euh, pour bâtiment à l'économie. Et vous avez 25% de chance de obtenir 2000$. Sinon vous avez les coin flips, comme d'habitude les coin flips, bon vous savez c'est quoi Et on a le slot, maintenant le slot c'est quoi C'est un jeu, je vais me donner de l'argent C'est un jeu assez intéressant qui peut vous donner des bonnes récompenses Comme il peut rien vous donner On va, on va voir les loot, si on tombe sur 3 fins on, on gagne 50 points de boutique Si on tombe sur 1 zombie euh, du gold, on, on gagne un pick zombie Si on tombe sur un diamant, 3 diamants On gagne full épigote euh, du 3 Et si on tombe sur un, un émeraude, on tombe euh, sur du sharpness 5 et tout Donc voilà, faut les aligner comme vous voyez ici C'est parti, c'était tout bonne chose Please Oh Non, je pense pas qu'on va pouvoir rien aligner, les amis. Comme vous voyez, on a perdu notre 10 000 Mais on avait des chances de gagner 50 points boutiques, etc. Donc, ça valait le coup. Et ensuite, on a aussi les Slash Mine. Donc, le Slash Mine, c'est quoi C'est une petite mise. C'est plutôt intéressant. Vous pouvez parier de l'argent. Donc, on va faire Slash Mine 500. On va mettre 3 mines. Il y a 3 TNT qui sont apparus. Il faut pas tomber sur les TNT. À chaque fois qu'on découvre un diamant, ça nous donne de la monnaie en plus. Donc, on va faire les 4 coins. et Ensuite, on va cash out. Ah oh, On est tombé sur une TNT. Mais en gros, on aurait pu récupérer les gains. Je vais vous montrer. Ah, oh, il y a un cooldown. C'est vrai, il y a un petit cooldown, les amis. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on a aussi... Euh de, des trucs assez intéressants Niveau euh, du serveur euh, Des AP etc Donc en, on sait qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça Le back et ce genre de trucs On a mis des anti-back AP Comme vous voyez la warzone est quand même assez grande Assez longue On a mis des ponts Et euh, des, des douves anti-back AP Qui sont assez difficiles à back Les AP les amis vont être un claim euh, La semaine prochaine Donc euh, samedi prochain euh, je crois que ça va être euh, attendez je sais pas la date exacte mais c'est en février c'est sûr là mais c'est le euh, 3 février les amis les api vont être un claim le 3 février donc, à 3 février, à 16h, nous allons unclaim les AP. On a aussi un système de jackpot plutôt intéressant. Comme vous pouvez voir ici, le jackpot termine en 7 minutes. Il y a quelqu'un qui a participé pour, euh, on va participer nous aussi. On va mettre, euh, euh, vas-y, on va mettre euh, 5000, on va mettre 5000 dollars. Comme ça, peut-être que les gens vont acheter des tickets à, 5, à 500 dollars. On sait pas vraiment. Mais, euh, en gros, vous voyez, on peut voir le pourcentage que j'ai de gagner et, euh, les autres aussi. Pour l'instant, j'ai mis un peu d'argent, mais bon, en espérant que je gagne pas, parce que ça serait quand même triste. Ensuite, on a un système de temple. Donc, le temple, c'est quoi? C'est un temple qui spawn, euh, Temple star temple C'est un temple qui spawn à tous les euh, Attends je vais regarder slash temple vous pouvez voir à tous les 1h et quand vous tapez le temple Le dernier joueur à avoir tapé le temple Va euh, avoir une récompense Donc là je vais, je vais laisser le temple allumé Comme ça vous voyez il y a 4 cristaux qui a spawné Un là et il y en a tué un, un extérieur Ouais un ici donc on va laisser les joueurs venir faire Le temple et on va aussi aller au volcan Donc euh, normalement j'ai un homme au volcan euh, non, j'ai pas de volcan, mais on a un gros volcan dans la map. Je vais vous le trouver. Ça sera pas bien long, les amis. inquiétez vous pas. Euh, vous savez que euh, ça prend quelques instants. Euh, c'est juste ici en fait. Voilà, on est arrivé au volcan. Il y a un énorme volcan. Et quand le volcan se démarre, je vais vous montrer vite fait. Je vais juste euh, par exemple fixer euh, mon toggle sprint. Donc, euh, option toggle sprint c'est 0. Mais je veux contrôle euh, fly, fly boost. Il y a pas un genre de fly boost qu'on peut activer. J'ai oublié c'était quoi le fly boost. Mais bref, en tout cas, euh, on va démarrer un temps. Volcan start euh, volcan. boom Il y a un volcan qui démarre. Là, il y a plein de minerais de volcanite qui se pendent autour du volcan. Et vous, les gens doivent trouver euh, les minerais et les miner pour pouvoir euh, obtenir du volcanite C'est la seule façon d'obtenir le volcanite Parce qu'il n'est pas minable. Vous pouvez aussi l'obtenir euh, dans les lucky box, les trucs comme ça, les votes aussi. Mais sinon, attendez, il faut juste que j'essaie d'en trouver un, les amis. C'est hyper difficile à trouver. Hein. On va pas se le cacher, c'est hyper difficile à trouver... Euh, c'est euh, quoi Où c'est qu'on pourrait en trouver un Please, il faut que j'en trouve un Oh, mon Dieu. Avant que les joueurs les trouvent, il faut que j'en trouve un. Euh, on va les laisser les joueurs les, les, les miner. Hein. On s'en fout un peu. Mais c'est hyper, hyper difficile à trouver, les amis. On va pas euh, se les cacher. Il y en a qui ont fait des palettes de textures avec des blocs un peu plus simples à voir. J'ai vu sur le forum, les amis. D'ailleurs, si vous mettez vos packs de textures sur le forum, euh, ça peut être intéressant pour les autres joueurs. Il y en a qui ont mis... Ah, on en a un ici. Vous voyez, quand on en a un, il est hyper long à miner. Donc, je vais vous montrer avec... Euh... Je vais juste les miner comme ça pour pas que quelqu'un le trouve Mais en gros on a un minerai de volcanite Et avec ça maintenant on peut crafter plusieurs trucs qui sont dans le wiki En appuyant sur M on a un wiki Et vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir crafter la full armor comme ça ici Vous allez pouvoir aussi crafter euh, des blocs Ou vous allez pouvoir crafter une, un alambic à volcanite qui triple vos potions Une long sword ou un bâton pour créer la long sword Donc c'est plutôt intéressant les amis. Euh, voilà. Ensuite, on a toujours, comme tous les serveurs, un HDV où -ce que vous pouvez acheter des items. On a aussi un système plutôt intéressant sur cette version-ci. Vous pouvez euh, chercher pour la meilleure offre. Donc, vous pouvez voir toutes les minerais ici sont classés par la meilleure offre. Euh, tous les items. Enfin, vous avez compris quoi Tous les items sont classés par la meilleure offre. Euh, lui, il s'est rendu ici. C'est quoi du son pseudo Attends, on va juste lui donner le truc que j'ai miné. Donc, euh, attends. Attends. Euh... Euh, prends le minerai. Prends le minerai. Prends le minerai. Oh, t'es con quoi Yo, t'es con Prends-le What the fuck? Ça lui a pris 10 minutes, gros. C'est le minerai que moi j'ai miné. Donc et voilà. Et puis, euh, c'est les amis. C'était une ouverture juste incroyable de CoFaction. Je pourrais pas vous remercier autant. C'était juste insane. Ça, c'est juste les quelques petits trucs que je voulais vous présenter pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres trucs à découvrir sur le serveur. Vous pouvez venir découvrir par vous-même. On a une bonne petite communauté pour l'instant. On est euh, full, quasiment full à tous les soirs. Donc pour l'instant, vous voyez, a, moi chez moi, il est 2h du matin et il y a déjà 200 personnes quasiment. Donc c'est vraiment un truc de fou. Euh, il y a le lobby qu'on est en train de travailler. Il est fini de bulle. Il faut juste. Installer notre, nos systèmes de bungie, etc. Et les plugins pour vous téléporter dans le serveur. Quand vous allez vous connecter au lobby, les amis, vous allez pouvoir juste faire slash play. Et vous allez pouvoir être insérés dans la file d'attente pour vous connecter au serveur Faction. Sur ce, les amis, je vous aime. Je vous laisse venir découvrir faction par vous-même. C'était compte. Ciao, ciao.